Bienvenue pour ma première vidéo Ninjago 23. Moi Antoine Skyling Ça va être comment recruter Aphrodite. Euh, cette vidéo ça fait totalement au hasard. Je savais pas du tout que j'allais faire. Donc pour ça il faut déjà avoir débloqué euh, Kevin et David après avoir battu les euh, les noms du les les, les, euh, les dragons de feu voilà. Et euh, vous allez aller sur l'île de Liocotes et puis Ensuite, vous allez débloquer le système de recrutement de transfert. Ensuite, allez voir monsieur Lille, y Lille, a Lille, Lille, dans le dans à côté de dortoir. Battez les, battez les tous jusqu'à dragon de feu. Battez les aussi. Et voilà comment on va faire. Hop, oui, on va, on va s'intéresser toujours à Aphrodite, mais sur Vous allez dans dragon de feu. Oui. faites autre recherche même critère jusqu'à ce que vous trouviez aphrodite je crois que vous l'avez pas vous l'avez pas il faut euh, il faut avoir du bol quand même pour l'avoir enfin moi je l'avais eu du premier coup mais je crois que j'ai vu vraiment beaucoup de bol non toujours pas ça va être comment côté Shadow J'ai prendre une heure pour recruter quelqu'un. Non, non les amis, non même pas. Non merci. Censuré. Bon allez, les amis, je vous retrouve quand hein. Je vous explique. En fait, euh, j'avais déjà commencé à recruter Aphrodite, donc j'ai pas pu le recruter encore une fois. Euh, et donc j'ai dû essayer de recruter le Gaul, mais je l'ai pas recruté, pour pouvoir débloquer Aphrodite. C'est incompréhensible, mais voilà. Donc Byron Love, niveau 5, c'est une pure cheat, Je vous l'avoue bien. Euh, mais, il va être très bon un peu plus tard. Regardez. tir chaotique, les amis. C'est pas bien, ça Donc, vous allez appuyer sur A. Vous faites OK. OK. Et voilà. Je vais vous dire qu'il est près d'une fontaine. Ensuite, je vous explique où aller, parce que je le sais. Et oui, moi bon, je sais, je l'ai fait. Hein. Vous allez aller, vous allez. Normalement, vous êtes allé dans la caravane. Et donc, vous allez dans le sud de Kyoto. De Tokyo, je veux dire. Attendez, je vais prendre mon stylet. Et vous allez aller à la Ligue du Football. Voilà. Et puis, normalement, elle sera comptée de la fontaine, juste ici. Ah oui, c'est en 3D, j'ai enlevé la 3D. Voilà. Maman, elle sera juste ici. Donc on va partir et revenir jusqu'à ce qu'elle soit là. Enfin jusqu'à qu'il soit là. Maman. On se revoit quand il est là, d'accord ouais, Salut. Il fait plein d'aller-retour et il a fini par arriver. Il est juste ici à côté de la fontaine à gauche. On va y aller. Donc là, je joue avec Foudre Céleste. Donc à partir de là, je ne sais pas ce que là pour l'instant, j'ai pas testé donc ça va être du pur Inviteur en Comment vas-tu moi je suis venu pour, les... pour les je me détendre, c'est un endroit tellement posant, tu le trouves pas Tu veux jouer contre moi Oui. Et la réponse était il en très bien. Comment ça va Je vais mettre en mode je place la ds pour que vous puissiez voir. Il faut conserver le ballon. Je vais regarder uniquement ça. Et éviter de tout casser. Oui, pitié, oui Euh, bah, ça vient en technique, un course tempête. On va faire que vous puissiez regarder l'écran du haut. Voilà, vas-y, Nathan, Nathan, fonce, fonce, fonce, fonce, fonce, fonce, fonce, fonce, Nathan. Go Nathan, Nathan, go go go. Bravo Nathan. Oui, Nathan. Hop. Hop Nathan. Oui, oui, oui, joli, Nathan, oui, joli. Il y a ce qui fait absolument rien. Il est là, il bouge pas, hein, bien sûr. Allez, cours. Oui, bravo. Défi, remporté, Oui. Du, du, du, du. Tu es toujours aussi doué, mais je, je ne fais que m'échauffer. Voyons comment tu te sois faire la prochaine fois. Normalement, il fait deux ou trois donc à plus. Défendez le but jusqu'au bout. <coughs> ok, bonzaï Ok, donc eux, ils n'ont pas de but. Ils me doivent juste les empêcher de marquer. Donc... C'est pas grave, moi j'utiliserai des techniques avec Marc. Hein. Je vais faire la technique du jeu, je conserve le ballon tout le temps! Est-ce que je suis un gros goût? Marc, Marc, Marc, vite, vite! vite Fonce! Oh. Lui de météo! Vas-y, Kevin! Lui de Yeah, it is! Lui de météo! meteor. L'écran tactile ne vous sert à rien de regarder Oh pinesse pinesse le goal l'a récupéré Et David de tacle, s'est raté Oh fait film passe un Oh Kevin va l'affronter Kevin oh, qu'est ce qui se passe Oh instant celeste Oh instant celeste 2 Oh il s'est raté J'ai gagné mon défi Impressionnant je m'apprécie autant. Je n'apprécie jamais autant les fruits que quand je me joue avec toi. Encore une dernière fois, mais je vais tout donner. Faut jouer aussi bien, sauf aussi. Ok, pour l'affronter en trois manches. Mmh, mmh, mmh. Mmh. Marquer un but en premier. Ok. Vas-y. Je prends le numéro 2. Je vous demande de vous abonner sur YouTube. Oui, je les abonnez vous abonnez. Abonnez-vous. Ok, ça continue. Oh, misère. Oh, misère. Pitié, pitié. Marc, arrête-le. What is the tier of new? Et on réessaye. C'est parti Jean-Philippe, on réessaye. Et c'est Jean-Philippe qui frappe Oh Et, Jean Et l'autre Jean-Philippe fait quelque chose, mais c'est une autre super technique Combien de temps il me reste Pitié, oh misère simple <rire> Misère, misère, misère, misère, misère. 3 secondes. Euh, comment Jean-Philippe va, va se débrouiller pour y arriver Ça on va voir ça tout de suite. Point de la colère. Si vous n'avez pas envie de me voir essayer de gagner, arrêtez-vous ici, quittez la vidéo, vous savez comment faire. Si vous avez vraiment envie de me voir essayer de les battre, restez. Je vous en donne la possibilité. C'est bon. On va rien réaffronter Avrodite, on va réveiller Zébardine. Ok. c'est votre ballon, si on s'en souvient bien. Je vais changer de position, sinon je vais faire mal au dos. Comme ça, hop C'est parti. Oh en merde Allez, on se reconcentre, on y retourne. Troisième fois les amis, j'essaye. Putain. Mie Shit Bon alors, je vais faire l'autre technique je vais la passer à Nathan et Nathan va se débrouiller tout seul comme un tigre. Parti. Euh, bah, la technique elle a plutôt bien marché. Hein. Euh, coucou et je vous fous, je, je cours moi, je cours plus vite que toi. <rire> Mince. Euh... Ah la bad de technique de défense, oui, dribble rafale, c'est parti. Enfin il, enfin je sais pas même. Hop, Nathan, il court, il court, il court, il frappe le berger, la la la la la, Nathan, il court, il court, il court, il euh, court. Moi, je cours bien même. Je m'appelle Jean Philippe. Alors lui, il a même pas de technique. Enfin, juste faire dribble rafale. dribble, dribble, rafale deux. Bon, il a eu un goal. Oh oui, oui, oui, oui, oui, gagné, premier. Allez, premier défi, gagné. Bon, je vais mettre dans les menus, je vais récupérer, je vais récupérer un peu d'énergie, sinon je pense que je vais mourir. C'est parti, alors les amis. Ahmed. Inventaire. Au minéral. À marque. Hmm, pas besoin. Kevin, t'as besoin. Nathan, ouais peut-être. Non, pas besoin pour l'instant. Kevin surtout. Nathan en aura besoin. Et une eau minérale, bah David aussi. Euh, barre de céréales à Nathan uniquement. C'est parti les amis. Je recadre le truc et on y va. Oh, bah, on y retourne. On prend le but jusqu'au bout. <mix> Moi, je ne prends aucun risque pour la colère. Ça va suprême deux. What? What? What? What? What? Mmh. Bon bah, je suis désolé, j'y arriverai pas. Enfin, je le ferai pas avec vous, mais bon, vous savez comment faire. Allez, salut! C'était une vidéo dans Allez Abonnez-vous ma chaîne YouTube. Likez ma page. Euh, follow, follow me sur Twitter. Et. Mettez-vous dans mes cercles. Sur mon compte tweet, sur mon compte Google Plus. Allez, salut! Bonus. bonus. Voici quand vous avez battu Aphrodite. Mais bien sûr, on est d'accord. Et donc, voilà! Et je vous dis à très bientôt!